De nos jours, l'une des questions les plus fréquentes, c'est le fameux « t'as du réseau ?» Moi je vous répondrai oui, mais lequel Le réseau, c'est une petite icône sur votre téléphone, c'est des fils et des poteaux, c'est parfois même la fibre qui arrive en bas de votre immeuble. Tous les jours, on mobilise les réseaux, on en est même dépendant. On se réveille avec, on mange avec, on se déplace avec, on dort avec. Le paradoxe, c'est que c'est devenu tellement banal et au cœur de notre quotidien, qu'on oublie même le sens du mot réseau, son rôle, ses usages, ses formes et même son histoire. Dans une société de plus en plus dématérialisée, c'est bien la technologie qui rend le réseau invisible. La société lui donne du sens, le rend tangible, et la chair et 7 elle, le rend lisible. La chair r 7 c'est un espace, c'est une dynamique de pensée et d'action qui nourrit le dialogue entre observation de terrain, représentation et imaginaire. Prenons l'exemple de notre bon vieux réseau électrique, il est au cœur d'une vraie mutation. Aujourd'hui, la réalité, c'est les énergies renouvelables, c'est l'autoconsommation, c'est les compteurs communicants, c'est les objets connectés, c'est l'intelligence artificielle, c'est les smart homes, smart grid, blockchain, edge cloud. On parle même de quantify itself. Je vous ai perdu C'est normal. Pour appréhender cette complexité, la s 7 est là pour nous éclairer. La s 7 c'est de l'histoire, c'est de la sociologie, c'est de l'économie, c'est de l'ingénierie, c'est de la médiation scientifique. Et c'est surtout des chercheurs, des professionnels et des étudiants qui prennent le temps de s'engager. Vous aussi, vous aimez produire et partager des connaissances Alors travaillons ensemble pour repenser nos usages, agir sur nos comportements et comprendre avec la chaire S7 le rôle joué par les réseaux dans nos sociétés en transition. Alors, ici vous voyez notre autre vedette Jean-Baptiste Boisque dans le cadre d'un clip qui avait été réalisé de propagande. Engagez-vous, disait-il. Un clip de propagande qui a aussi réussi, puisqu'il est à EDF renouvelable, il ne va pas tarder à arriver. Donc un clip de, de, de médiation, pas de vulgarisation, donc avec un petit peu qui avait été aussi très largement donc diffusé. Ce qui permet de présenter avec des respirations, merci au service technique du SDEC, merci aux Joublie de remercier. Oh là là. Le service audiovisuel de l'université Bordeaux-Montaigne. On se connaît depuis ouf, une vingtaine d'années quand j'étais directeur de la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. Donc, euh, ils sont ici présents. Ça leur permet de, de sortir aussi quelquefois agréablement de l'université. Ils le font régulièrement. Donc, on a des moments de respiration des travaux qui ont été réalisés parce que, comme dit Michel Derbevé, je cite toutes les heures Michel Derbevé, il faut faire savoir. Autant que faire, et donc ici, on essaie de faire savoir. Donc ici, cette table ronde, elle, est, elle a un aspect fondamental, central, assez émouvant, parce que quand même, cette chaire n'aurait pas vu le jour, n'aurait pas été accompagnée, n'aurait pas développée, sans ces trois personnes actives, proactives, dans de nombreux domaines. Je vais rapidement présenter, mais on en a déjà... Effectivement, parler. Michel Herdevé nous accompagne par la pensée et fera dans la conclusion aussi avec, avec Stéphanie l'idée principale était de voir pourquoi comment est-ce qu'ils ont fondé accompagné cette recherche je rappelle que la question c'est la question du service public du service public de l'énergie électrique du service public de l'énergie électrique à l'origine avec Enedis c'était uniquement le réseau de distribution le réseau de distribution, le réseau de transport j'ai beaucoup plus travaillé d'ailleurs sur le réseau de transport et d'interconnexion au réseau européen que sur le, les réseaux de distribution. Donc on a l'ensemble des réseaux, on a vu d'ailleurs le clip sur la notion effectivement donc des réseaux. Et que vient faire dans cette galère, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, que viennent faire les sciences humaines et sociales Quel est l'intérêt pour une entreprise, une structure, quel est le sens Quel est le sens effectivement de s'engager de devenir donc, partenaire fondateur et de devenir mécène. Ce sont les partenaires fondateurs de la chia Bossette avec état des lieux après six ans de coopération. Je reviens sur la présentation. Donc Stéphane Oulier qui a porté la bonne parole du président Pelta, qui est un juriste émérite de droit public, de droit international, et qui est surtout, alors lui, au fond, en grande continuité. Il est depuis 2005 général des services du SDEC, donc euh, il est au fond l'homologue de Pascal Sokolov, mmh. directeur général des services de la FNCCR, avec qui je collabore régulièrement pour l'histoire de la FNCCR que nous tentons d'écrire avec notre ami François-Mathieu Poupou. Et ici, il nous porte, il a toujours accompagné euh, la chère recette. Michel Derdevé n'est pas là, mais il a été donc directeur de la communication et des affaires publiques de RTE de 2000 à 2013, et puis secrétaire général des NEDIS de 2013 à 2020, et aujourd'hui, il est président de Confrontation Europe et de la Maison de l'Europe de Paris. Mais, donc Thierry, Thierry Gibert, nous l'étions rencontrés euh, dans un, un match de rugby le seul match auquel j'ai assisté, effectivement, étant spécialiste de tennis, comme tout le monde le sait, qui a été pendant six ans notre bien-aimé, notre meilleur sur l'échelle de Richter de 10, notre bien-aimé directeur territorial des Népis Aquitaine Nord. Il y a eu un petit creux, donc il y a un nouveau directeur territorial qui doit arriver incessamment sous peu, avec qui je vais prendre rapidement rendez-vous à l'occasion de la soutenance de la thèse. De Benjamin Jouve, puisque c'est une thèse, effectivement, cifre qui avait été soutenue grâce à Christophe Bonnery et grâce à Michel Dernebet, à l'échelle nationale, sur quel est le sens, quelle est l'histoire du réseau de distribution. Et aujourd'hui, Thierry, tu es directeur technique des grands projets Ile-de-France, hein, et tu t'occupes beaucoup, justement, des plans de délestage, de la question des résiliences, comment passer l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Et puis, et puis, Christophe Bonnery qui l'économiste, l'homme des réseaux à tout point de vue, qui a été directeur de l'économie et de la prospective à EDDIS de 2013 à 2022 et qui aujourd'hui est surtout donc directeur de la stratégie et des partenariats de Paris School of Economics, PSE ou PSI, pour parler absolument, et avec qui on a le plaisir de faire... Déjà, un long compagnonnage, un long compagnonnage aussi est lié à l'économie, les sciences économiques, puisqu'il a deux grandes fonctions, le rayonnement national et international. Il est président de l'Association française des économistes de l'énergie, parce qu'on oublie les économistes de l'énergie qui sont, il y a une grande diversité d'ailleurs, en hein, théorie, qui a une grande diversité de positions sur les économistes de l'énergie. Et il est, alors je ne sais jamais, « past president », de l'Association internationale des économistes de l'énergie. Donc, la dimension, n'oublions pas, dans l'articulation, l'articulation avec l'échelle européenne et encore plus l'échelle internationale. Voilà pour cette présentation. Au fond, j'avais centré, je leur avais proposé euh, trois questions globales. On verra pour les deux pour ne pas impacter donc, le temps de parole. Et ça serait bien que, euh, au fond, que l'on change à chaque, à chaque passage. Vous avez. Euh, Poser comme première, comme première question. Donc, en fait, je je, je, vous, je, je redis les trois questions que j'avais prévues. Donc, une première question, c'était pour, pourquoi avoir créé et soutenu et ou soutenu la chère recette Ensuite, on arrive, en, vous que je fasse question par question. Hein. Donc, je, que vous reveniez sur votre expérience, donc, le premier élément, pourquoi avoir créé et soutenu donc, la chère recette Je pense qu'il vaut mieux dans l'ordre, ici. Donc... Euh, Thierry Flibert, puis Christophe, Thierry, puis Christophe, puis Stéphane, dans ce sens-là. Donc, euh, okay. bonjour à toutes et bonjour à tous. Je commençais par quelques remerciements hein, euh, très sincères, et je ne voudrais pas commencer mon propos sans adresser des remerciements particuliers. D'abord à Christophe. À Christophe, euh, je ne remercierai jamais assez hein, d'avoir su... Euh, comment dirais-je, matérialiser et concrétiser une discussion, non pas de coin de table, ou de coin de comptoir, mais une discussion qu'on avait eue euh, tous les deux à l'occasion d'un repas de, dans un contexte, encore une fois, plus que symbolique. Euh, le congrès de la FNCR qui est propice, et qui est fait pour ça d'ailleurs, hein, pour faire des bilans, sortir entre guillemets la tête du guidon, euh, regarder les choses de façon peu prospective, euh, engager des réflexions, et d'avoir réussi finalement euh, à passer euh, du stade de l'idée ou du stade du concept à quelque chose de bien concret, euh, qui embarque vraiment euh, des jeunes, des étudiants, euh, voilà, voilà quelques... je te remercierai jamais assez d'avoir contribué d'abord à, la, à, la, à, la, à la mise en place et puis on peut le dire maintenant, après six ans, à la réussite de, de cette chaire. Remerciement aussi à Cyril Abonnet, qui était là dès la première heure, euh, au sein des même s'il n'est pas là aujourd'hui, qui a été un grand contributeur euh, en matière de production d'idées, mais aussi un accompagnement du lancement de cette chaîne. Et puis, j'associe naturellement euh, Jordan. Euh, voilà, euh, la, la qualité de l'exposé qu'il vient de faire euh, illustre bien comment il a euh, contribué avec Cyril à mettre, comme on dit, euh, un peu trivialement la barre à un certain niveau euh, en tout cas, un niveau tel qui a permis euh, au fil des mois et au fil des années le rayonnement de la chair et qui a permis, ça a été évoqué et qui reviendrait peut-être, à faire en sorte que euh, un certain nombre de structures, euh, le syndicat, le SDEC, mais aussi en Dordogne, Giron euh, Habitat, ainsi de suite, RTE, Régas, enfin bon, je vais pas cité euh, toutes les structures qui n'étaient pas au lancement de la chair, mais qui parlent de la qualité. De ces réflexions par la qualité de la production euh, des étudiants, a suscité l'intérêt euh, de décideurs qui ont décidé, enfin qui ont, qui, qui, qui, qui ont pris l'initiative d'accompagner la chaire. Donc un grand merci. Alors je cite ces trois, je pourrais aller euh, encore au-delà, en mais euh, je tenais à citer vraiment, vous euh, citer tous les trois, et puis à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont contribué au rayonnement de la chaire. Et moi, bon, je ne suis pas encore à la conclusion, mais ce que je retiendrai déjà à titre personnel, c'est le, le plaisir que j'ai eu d'échanger avec chacun de vous trois. Il y a eu toujours des discussions euh, très riches qui me changeaient un petit peu de mon environnement habituel, professionnel, euh, plutôt orienté sur la technique, sur le management. Et euh, discuter euh, avec vous a toujours été un grand plaisir et une grande richesse pour moi pour alimenter mes réflexions en tant que directeur régional. Alors, pourquoi, finalement, euh, lancer cette chaire avec Christophe euh, et Cyril euh, Je pense que pour comprendre, il faut essayer de se replonger dans le contexte de 2015-2016. Euh, il y a des discussions au niveau national pour élaborer le PPE, euh, qui va avoir pour objectif principal le, le, le déploiement à très grande échelle euh, des énergies renouvelables, euh, essentiellement du photovoltaïque et des néoliens. Euh, ça c'est le contexte général, hein, donc le développement euh, du, du, des énergies renouvelables en changeant d'échelle. Ce n'est pas nouveau, ça a commencé en euh, 2010 mais là il s'agit vraiment de changer d'échelle. Et euh, pour Enedis, il y a un projet euh, très structurant qui est le déploiement de liquide, qui commence tout juste, hein, qui a commencé en décembre 2015, donc là on est tout début de, de l'année 2016 avec déjà des, des oppositions euh, et des débats publics. Euh, euh, Jordan parlait de technocritique, hein, donc là, je ne sais pas si c'était très... Il y avait beaucoup de techno, mais il y avait beaucoup de critiques. Hein, et donc, euh, <rire> on est dans ce contexte-là. Et donc, euh, euh, et à cette époque-là, euh, il y avait un peu quelques interrogations, quelques in incompréhensions, au sein de hein, euh, euh, première, la, la première interrogation, je veux dire, le message qu'essayait de faire passer INEDIS à ce moment-là, c'était un peu la formule, je ne sais pas si certains s'en souviennent, disant « plus d'ENR, ce sera plus de réseaux ». Alors maintenant, c'est une, une affirmation qui est un peu admise, hein, et même l'Agence internationale de l'énergie, je pense le contrôle de Christophe, qui dit « voilà, pour un dollar investi dans les ENR, dans la production, à l'échelle mondiale, il faudra investir un dollar sur les réseaux ». Mais cette idée-là n'était pas si, si euh, admise à l'époque. On parle de production, pourquoi vous nous parlez d'investissement également sur le réseau et Ce que disait également euh, Enedis à l'époque, c'est que le développement des ENR ne pourra pas se faire sans plus de réseau, mais un réseau plus performant et plus digital au service de nouveaux usages. Et euh, ce qui nous paraissait nous être une évidence, eh bien, euh, ce n'était pas si évident que ça pour, pour, pour le grand public et pour, et pour beaucoup de monde. Et donc, euh, il était, de mon point de vue en tout cas, essentiel de ne pas rester que sur un programme industriel, sur la vision d'un programme industriel qu'est le programme de Niki mais également de faire le fameux pas de côté qu'a évoqué tout à l'heure Jordan hein, et d'avoir une autre une autre approche sociologique euh, pour inscrire ce projet-là dans une démarche de fond sociologique euh, pour essayer de comprendre ces mouvements de fond pour se dire vous voyez quand même nous nous sommes un service public on fait quelque chose pour l'intérêt général et c'est pas admis. enfin c'est pas admis il y a des oppositions alors qu'on représente quand même euh, une, euh, un projet, le euh, déploiement de l'ENIQI, qui incarne cette modernité du service public. Donc il nous fallait nous re-questionner là-dessus, accepter cette, ces, ces critiques et, euh, et euh, avoir d'autres regards que ceux qu'on a quand on est ingénieur. Et donc ça me paraissait très important d'associer à toutes nos études techniques que nous avons pu faire d'études économiques d'avoir avec l'aide de, de jeunes c'est très important d'avoir le regard des jeunes quand on parle de, de, de dynamique euh, sociale parce que évidemment les dynamiques qui sont initiées par les jeunes vont durer hein, pendant plusieurs années hein. euh, et donc c'était très important pour nous enfin en tout cas pour moi d'investir un petit peu ce champ là que je ne connaissais pas en tout cas très mal même si ça me ça m'intéressait beaucoup, mais je ne me connaissais pas bien. Et voilà, je suis très heureux d'avoir fait ça. Juste un dernier mot, sans monopoliser la parole, il y a quand même deux choses que je voudrais dire, parce que je ne résiste pas quand même au plaisir, j'ai euh, évoqué le projet Niki, de dire quand même, de saluer euh, la réussite, au final, de ce programme industriel. Euh, ce programme, il a été mené euh, complètement dans les temps. Au moment où on a lancé 6 ans, plus de 35 000, 30, 35 millions de compteurs, il faut construire des usines, il y a des enjeux de logistique énormes, il faut mobiliser plus de 10 000 personnes simultanément, tous les jours. On a été dans les temps. Au le moment où je parle, fin 2021, on était à plus de 30 millions de compteurs. Au moment où je parle, là, on est à 35 millions de compteurs. C'était une réussite également sur le plan économique, sur le plan financier. Il y a beaucoup, pas cité de, de programmes, mais des programmes qui dérivent dans le temps et qui dérivent dans les coûts. Euh, il n'y a pas eu de dérive de coûts. Et non seulement il n'y en a pas eu, mais grâce, je dirais, à, à, à, à l'apport de, de, euh, et à l'engagement... Euh, mais pas seulement avec les partenaires, avec les prestataires, avec les collectivités locales, enfin bon, avec tous les actes de la FNCCR, les syndicats d'électricité, nous ont beaucoup soutenu dans cette démarche, grâce à l'apport, je dirais, au sein des NEDIS, et l'engagement, encore une fois, de beaucoup de parties prenantes, qui avaient parfaitement compris l'intérêt de ce programme-là, l'intérêt pour, encore une fois, la collectivité au sens large, eh bien... Euh, les coûts n'ont pas dérapé, et même nous avons fait, entre guillemets, un peu mieux que prévu, et ça a coûté un peu moins cher que prévu, prévu. c'est suffisamment rare pour être souligné. Et puis, euh, euh, voilà mettre 4,5 milliards sur la table, enfin sur la table, sur le réseau, encore faut-il que ça marche, encore faut-il que euh, les promesses techniques, technologiques euh, soient tenues, c'est le cas. Ça marche maintenant très bien, maintenant évidemment plusieurs années de recul et chacun peut constater euh, que voilà, euh, ces index sont relevés de façon automatique, les factures sont justes. Vous pouvez aller sur un site euh, d'Enedis ou sur un site de vos fournisseurs, regarder euh, vos cours de consommation. Donc tous les services qui sont, je ne vais pas tous euh, les citer, mais bien sûr, euh, les 11 millions de déplacements faits en voiture pour aller faire des relevés de compteur ont été euh, supprimés gagné 11 millions de kilomètres euh, économisés. Euh, tout à l'heure, Jordan a évoqué l'autoconsommation euh, qui, qui, qui est un phénomène sociologique, hein, qui a qui un, un, un, un, une des forces, hein, qui, enfin, qui va logiquement encore une fois se développer. Euh, la, première, euh, la première installation d'autoconsommation de, de, à partir de panneaux photovoltaïques dans le collectif a été faite à Bordeaux hein, en décembre 2017, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est grâce à Niki. Pas de Niki, pas d'autoconsommation. Ce qui me paraît naturel en France, tous les pays qui n'ont pas des compteurs dits euh, intelligents, l'autoconsommation, ça reste une perspective, pas une réalité. Voilà, donc je ne vais pas insister là-dessus. Euh, voilà, mais je voulais euh, revenir quand même sur ce succès industriel et puis on parlait aussi beaucoup à l'époque hein, euh, des smart grids, hein, euh, les réseaux intelligents euh, les réseaux du futur euh, euh, et donc on était beaucoup, beaucoup engagés là-dessus hein, dans le type euh, de, de Jean-Baptiste, il y a beaucoup de cibles qui apparaissent euh, et là aussi je ne résiste pas au plaisir d'évoquer un point, c'est qu'en matière de de classement des réseaux et de, euh, et de smart grids, il y a un classement mondial qui fait référence, qui est un classement fait par euh, Singapour, hein, la société d'électricité de Singapour, Singapour Power. Hein. Je, je le dis avec l'accent du Midi. Hein. <rire> <rire> Christophe, mais qui parle anglais couramment. Il ne reprend pas évidemment. Et donc euh, ce classement mondial, hein, fait un classement mondial des réseaux les plus digitaux, les plus performants du monde en matière de digitalisation. Euh, et euh, j'ai le plaisir hein, de, de, de dire que pour la deuxième année consécutive, euh, Enedis est le, le distributeur et hein, l'exploitant le, de réseaux le plus, le plus performant et le plus smart grid du monde. Euh, devant, euh, ben, devant les Anglais, mais surtout alors, en, en Europe continentale, on est, je veux dire, toute modestie mise à part, on est vraiment devant le peloton en Europe. Mais la comparaison se fait avec quand même les distributeurs américains, les japonais, les coréens. Hein, et pour la deuxième année consécutive, euh, on est considéré comme le réseau le plus smart du monde euh, par, encore une fois, euh, Singapour, qui n'est pas, pas connu pour une francophilie excessive, je dirais. Euh, et sur des critères, où là, les critères qui sont pris en compte, hein, c'est pas euh, ce qu'on va faire, c'est pas des tests, c'est pas des projets. Ce qui est pris en compte, c'est ce qui marche réellement. Et évidemment, la, la pierre angulaire de ça, c'est LinkedIn. mais il n'y a pas que LinkedIn, c'est aussi l'exploitation des systèmes d'objets de, connectés, de télécommandes, et ainsi de suite, hein, qui ont été... Euh, Très bénéfique, je répète l'occasion d'y revenir, y compris pour la façon dont on a réussi à passer l'hiver sans coupure euh, ces dernières semaines et ces derniers mois. Voilà. Je ne vais pas vous donner la parole, mais voilà quelques mots. Pourquoi j'ai souhaité euh, vraiment donner corps aussi à, à cette idée qui avait germé avec Christophe à cette échéance-là qui était en 2000, début 2016. Merci beaucoup pour cette historicisation chaleureuse du temps présent. Je rappelle simplement que l'idée de Smart Grid est aussi vieille et que l'idée du réseau électrique. Je me rappelle avoir accompagné à Bruxelles Michel Derdevet quand il était à RT en 2003, déjà pour un premier grand colloque sur les Smart grids. Je crois qu'il n'y avait pas donc une année sans une centaine de colloques sur Smart grids, mais comme tu l'as dit, quel est le principe de réalité par rapport au principe du plaisir Mais les économistes, et Christophe B, nous partageons <rire> les mêmes initiales, la même année de naissance, donc c'est un brillant donc, économiste, pourquoi de sa tour, la défense, et pas uniquement, ou de son île les grec, pourquoi Christophe Bonnergé a voulu soutenir, a souhaité soutenir, écrire et cette cheminée Merci Christophe B. aussi. Euh, euh, donc, il euh, y a eu beaucoup de remerciements, et je ne voudrais pas vous noyer sous les remerciements, mais je suis obligé de le faire, parce que vraiment, ce que vous avez créé est, est, est extraordinaire. Et donc euh, je remercie tous ceux qui ont été cités, euh, Jordan, etc., toute l'équipe de Christophe, mais, mais vous aussi euh, dans la salle, parce que je ne vous connais pas tous, mais Christophe vous a décrit soit nominativement, soit par vos appartenances, et j'ai grande envie de vous rencontrer de discuter avec vous euh, sur tout un tas de sujets. On le fera peut-être autour de la pause café tout à l'heure. Et euh, du Mais euh, ce euh, sera avec un euh, grand plaisir. Mais merci Christophe de nous, nous avoir réunis quand même euh, six ans plus tard. Alors, a, dici, de, depuis ces six ans, certains ont changé, d'autres ont moins changé. Moi, j'ai fait trois postes euh, successivement en six ans. Et donc euh, c'est un, un peu avec une approche multicarte que, que je vais vous répondre à la question, enfin, essayer de répondre à la question pourquoi créer la chair, pourquoi nous avons créé cette chair. Enfin, avec vous, pas, on l'a fait, fait collectivement. Euh, Lorsqu'on s'est engagé dans la chair, moi j'étais à ce moment-là directeur, tu l'as dit, économie et prospective d'Enedis. On était en train de créer, et c'est pour ça que je soutiens la commande de, de, de Jordan, de, même si on n'a pas le droit de le faire en tant que mécène de, de, de faire une, une histoire de la prospective. On a créé, euh, on a lancé, on a structuré une approche prospective dans notre tour à la Défense, mais l'idée était, était de ne pas l'utiliser dans la tour, mais dans les territoires. Et donc ces, ces travaux que, que Thierry connaît, euh, que, qui ont été présentés ici aussi à Bordeaux, on, a, on, a, on les a fait sous, sous une forme d'analyse prospective sur l'utilisation des réseaux de demain. Comment, euh, tu l'as dit Thierry aussi, euh, euh, les, les transformations voulues par le ministère, la transition énergétique, de, euh, la PPE, allaient se décliner mais pas vu le détour de la défense mais au plus près des territoires. Euh, où est-ce qu'on allait mettre les portes quasiment derrière l'église, à, à, à quel endroit de va être placé. Euh, donc, tout, ça, tout ça, ça a été fait, fait dans, dans mes équipes, élaboré dans, dans mes équipes, et on a présenté des cartes d'utilisation de, de, de, des réseaux dans les différents territoires qui ont été partagés et euh, qui, qui sont encore en, en cours de, de, de, de, de, de développement pour améliorer et tenir compte des transformations qu'on n'avait pas imaginé dans la société. Donc euh, la prospective est un, est un des mots clés derrière le mot reset qui ont fait qu'on ne pouvait pas ne pas vouloir s'engager dans cette dimension. Mais, mais, mais euh, le, le choix d'investissement de, de, de, de, de, financier payé par, la, par, la, par Thierry, merci Thierry. Mais aussi la décision a été prise dans un cadre, cadre extrêmement structuré. On avait décidé de créer en 2014, sous la présidence de Michel Verbevé, un comité des partenariats universitaires qui, a, qui avait pour but, de, qui a toujours pour but, de décider de l'entrée dans, dans, dans un partenariat ou dans la sortie d'un partenariat. Et pour faire, et pour faire cette, cette, cette, cette, cette, ce comité et prendre ces décisions, on a, ben, on a commencé par faire des cartographies, des cartographies de, de, des investissements, des engagements des différentes structures d'Enedis dans, dans, dans les partenariats. Et euh, on a fait des belles cartes de France, je pourrais vous en montrer, imaginez, je ne l'ai pas ici, mais imaginez une carte de France de, qui, qui montrait dans les nouveaux, nouvelles régions, les endroits où il y avait beaucoup d'investissements en et d'autres où il y en avait peu. Et en fait, finalement, historiquement, il y avait assez peu dans la région Nouvelle-Aquitaine. Euh, et, euh, et euh, que ce soit et donc dans cette carte a été à la fois en termes de nombre d'engagements, en termes de volume d'engagement financier, mais également en termes de discipline et euh, c'est le deux, deuxième constat c'était outre euh, les relatives carences qu'il y avait dans la région ici il y avait très peu dans toute la France d'investissement dans des partenariats en sciences humaines et sociales et donc ce sont ces deux ces deux euh, manque, qu'on a essayé de combler. Donc ces deux cartes que je vous me demande, imaginez, vous voyez la région Nouvelle-Aquitaine avant 2016 et à partir du, premier, du 14 avril 2017, qui était notre conférence inaugurale, la, change, la France a changé, effectivement, grâce à l'arrivée de Ryssel. De, de Donc ça, c'était le point d'investissement. Et vous avez eu six ans pour le faire évoluer, et le faire évoluer jusqu'à ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, bravo. Il y a une autre, une autre dimension sur laquelle je reviendrai dans à peut-être pour une autre question, qui est le mot clé, interdisciplinarité. Ce, ça, cette dimension est, est fondamentale pour nous, elle est de, de, beaucoup plus pour moi maintenant à Paris School of Economics. Euh, euh, on ne peut pas, ça a été déjà dit, euh, être chercheur dans son domaine, dans son silo, pour donner le mot négatif, sans le partager, et euh, partager ses... Euh, ces doutes ces, et ces certitudes, avec d'autres disciplines, avec d'autres chercheurs, et ça c'est fondamental, et donc ça nous, a effectivement, ça nous a incité à la raison, à la raison de... Quand avec ma casquette, c'est pour moi le premier volet de ma question, avec ma casquette de directeur d'économie de la prospective Tenedis, a plutôt donner un avis favorable à cet engagement. Deuxième casquette, celle de président de l'association des économistes d'énergie et de président 2019 de l'association internationale. Alors, je ne suis pas fluent en anglais, comme ça, comme ça a été sous-entendu par Thierry, oui, mais je sais de me débrouiller. Euh, donc, la, ces deux associations, que ce soit la, la version française ou la version internationale des économies d énergie, d de, de, économistes d'énergie, d'abord, c'est composé d'économistes de renom que, que tu as cité, qui ont tous, et, et d'autres qui sont moins connus, mais qui ont tous pour ambition de disséminer la science économique appliquée à l'énergie, de ne pas la garder dans sa tour ou dans son bureau, mais de la partager avec le plus grand nombre. Et effectivement, tous les événements qu'on a vus sociologiques, sociétaux, pardon, comme la crise des Gilets jaunes, nous ont, fait, nous ont renforcé dans cette ambition, bien que ces deux associations aient été créées. Tout, tout, tout, toutes les grandes transformations finalement se passent quand il y a des chocs. Et les deux associations ont été créées en 1973, après le premier choc pétrolier. Euh, là, je pense que si on change, pourquoi pour parler du futur, si on change de market design, comme c'est attendu pour beaucoup, on parle de tarifs aujourd'hui, euh, ça se fera aussi un gros choc dans le système énergétique. Et euh, je pense que si c'est passé le produit pour la suite à la, à la crise d'Ukraine et, et les questionnements sur la sur sobriété qui ont, qui ont résulté de, notamment de la pandémie. Euh, donc tout, tout ça fait que... Euh, ces associations ont pour ambition de, de conduire des études, mais à la différence de, de la chaire, l'association ne produit pas d'études elle-même, mais elle valorise les travaux de ses membres. Et c'est ce qu'on essaye de faire en publiant des, des revues académiques à, à comité de lecture, comme on dit, euh, qui, sont, qui sont assez, assez bien, bien utilisées. Et donc, en, en organisant des conférences, je vous invite à à assister à la prochaine conférence internationale des économistes d'énergie, de qui est après Rio de Janeiro, Singapour, Tokyo, Riyad, etc. va se tenir à Paris l'année prochaine. On a obtenu que la prochaine conférence qui recevra 1000 économistes du monde entier se tiendra à Paris. Donc, tous les travaux de recherche qui vont être engagés par la chaire sont bienvenus pour montrer ce qu'on sait faire en France en termes d'économie d'énergie et des réseaux. Voilà pour la, cette association. Et puis, une autre petite ouverture euh, avant d'y revenir un peu, un peu plus tard. Je suis effectivement directeur de mission de Paris, de Paris School of Economics depuis, euh, depuis un, un an maintenant. J'ai découvert cet univers qui, euh, comme le dit son nom, n'est pas... Il n'y a pas le mot énergie. C'est toutes, toutes les économies. Et donc, en euh, fait l'économie de, de la santé, de l'économie sociale, l'économie euh, euh, de, de, de, de l'agriculture, dans tous les secteurs de l'économie, mais aussi dans toutes les disciplines. En fait, on, fait, on essaie, c'est un centre de recherche qui est, soit dit en passant, PSE, vous connaissez peut-être pas, vous connaissez peut-être peu, mais c'est quand même le cinquième laboratoire de recherche en économie du monde, après quatre américains, qui ne sont pas les petits, Berkeley, Harvard, MIT et l'école de Chicago. Cinquième du monde, les Français, c'est PSE, ça ne se fait pas, et, et on a quand même deux prix Nobel. On a des, personnes, des chercheurs con, con, connus comme, euh, sur les questions de redistribution de, de, de, de l'énergie, comme euh, Thomas Piketty ou euh, Esther Duflo, etc., qui sont aux de bureau. Et je peux vous dire que quand on discute avec eux, euh, d autres, d autres, d autres, quand, ils, quand on n'est pas d'accord, bon, à la fin, on finit par admettre qu'on a, qu a tort. Mais, mais, mais en tout cas, euh, c est, c est, ce sont des chercheurs extrêmement euh, passionnants. Et donc, euh, j'appelle les étudiants aussi qui sont dans la salle, s'ils veulent euh, se rapprocher de PSE, à, de venir discuter aussi avec moi tout à l'heure, parce qu'on a des masters d'excellence qui seront qui vous attendent <rire> euh, alors, je, tout, tout, tout, tout à l'heure j'ai parlé d'interdisciplinarité, je voudrais revenir dessus c'est très important euh, c'est très important et, et c'est une des clés du succès de la transition écologique euh, je prendrai l'exemple euh, un exemple tout simple, c'est celui de l'électromobilité, on parle de transition. Euh, selon les, les porteurs des analyses, que ce soit les, les constructeurs automobiles, les fournisseurs les de batteries, les gestionnaires de réseau, les, les, euh, les producteurs de services aux véhicules électriques, etc., chacun a une analyse différente de ce que, ce que devra être le, le futur de, plutôt, plutôt favorable, plutôt contre, plutôt frein. Plutôt frein, frein, frein, frein. Donc selon, selon son, son appartenance, mais aussi selon la, la, la méthode qu'il va utiliser. Une méthode technique, en disant bah, « ouais, ça ne passera pas, il y aura trop de boîtes, etc. je ne vais pas y arriver, ou je vais y arriver. » Ou d'autres qui vont dire « mais économiquement, je vais rendre des services au système, donc il faut le payer. Euh, » Donc cest des, des approches économiques ou, ou, des, ou des approches sociologiques. Non, de toute façon, on ne va pas changer nos habitudes, euh, question de l'autonomie ou donc, donc vous avez pour ce, ce petit exemple de, de, de la... De la de, de l'électromobilité, plein de ra bonnes raisons pour y aller, pour ne pas y aller. Et donc, c'est là que je dis que l'interdisciplinarité est essentielle, parce que en, en comparant ces, ces conclusions euh, hétérogènes, je dirais, on va pouvoir euh, en déduire une, une, une vision utile pour le décideur public, pour celui qui va mettre en place les, ces, ces, ces, ces, ces les outils. Voilà ce que je voulais dire. Euh, je pourrais en dire beaucoup plus, mais pour commencer par la première question, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Euh, et au passage, interdisciplinarité, c'est aussi euh, notre raison d'être. Hein, et euh, moi, j'aime beaucoup interdisciplinarité. C'est-à-dire, on ne sait pas de quelle discipline on parle, et c'est toujours dans les, dans les intersections, dans le carrefour. Enfin, je rassure Stéphanie, en particulier, en fait, dans cette première question, on regroupe pratiquement donc les trois questions. Donc, on fera un second tour de table après, et je ne vais pas exposer et avec le temps de parole, et c'est très bien de laisser aussi de la spontanéité. Donc, Stéphane est le roi de la spontanéité, donc j'ai toute confiance à chaque fois des discussions passionnelles, des discussions enflammées, quelquefois, sur la solidarité, complémentarité, mais là, effectivement, quelle est votre, votre expérience et votre regard Alors, le bonjour à toutes et à tous, en mon nom personnel, merci Christophe et Jordan d'être présent ici parmi nous. Euh, pourquoi avoir soutenu cette chère reset dès les premiers instants ben, euh, Thierry Gibert l'a parfaitement expliqué. En 2015, nous étions euh, à l'aube de cette fameuse transition énergétique qui est devenue transition écologique. Et euh, on s'est dit qu'il euh, fallait faire une sorte de, de reset, hein, une relance presque informatique euh, au niveau de cette civilisation électrique dont parlait Jordan. Pourquoi Parce que... Le syndicat, les syndicats d'énergie en France sont propriétaires des réseaux et finalement on s'est dit est-ce que ces réseaux n'allaient pas être très vite surannés, voire ringardisés hein, par euh, ces nouveaux modes de, de production. Euh, donc on s'est dit c'est bien de se donner un peu du champ, de la réflexion, d'échanger de, euh, avec des jeunes, des, des moins jeunes, euh, parce que souvent d'ailleurs l'histoire explique le présent. Et euh, ça nous a été utile de, de recomprendre hein, c'est le sens d'ailleurs de, de, de la petite vidéo en introduction, de comprendre le rôle de ces réseaux, l'humain au milieu de tout ça, son acceptabilité, etc. Et on s'est vite rendu compte d'ailleurs, euh, Thierry Gilbert l'a parfaitement décrit, c'est que les réseaux sont consubstantiels à la transition énergétique et finalement, sans réseau moderne, euh, fiable, communiquant, il n'y aura pas de, de transition énergétique. Donc ça, ça nous a d'ailleurs un petit peu rassurés, et puis au gré des échanges, euh, ça nous a convaincus de la chose, de la nécessité d'engager encore plus de travaux. La deuxième raison pour laquelle nous avons euh, euh, souhaité accompagner RICET, ben c'est plus personnel, impersonnel, mais peut-être qu'on partage un peu tous la même chose, en tout cas le président Pinta ou moi-même, on, on s'en rend compte dans notre quotidien, c'est que finalement, on est un petit peu, quelque part, accaparé par l'instantanéité. C'est-à-dire que dans nos missions quotidiennes, euh, on subit, bien souvent on subit, on réagit par instinct, mais on, on prend rarement du champ de, pour, pour réfléchir. Euh, comme disait quelqu'un, euh, il faut parfois savoir laisser le temps au temps et euh, la chère euh, recette justement à ce, ce bienfait-là de, de pouvoir euh, entre nous réfléchir, échanger, mais agir aussi parce que la réflexion, si elle n'est pas suivie d'action, a que peu d'intérêt, si ce n'est peut-être un intérêt euh, le plaisir. Hein, mais c'est bien de d'agir également. Donc, euh, nous, on a vu l'intérêt de mettre en perspective, dans la vidéo, on nous parle de blockchain, de Hedge Cloud, etc. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces grosses bêtes Il faut comprendre, euh, il y a des jeunes, ils vont nous acculturer nous, nous à la chose, donc voilà le deuxième intérêt de Reset. Et le troisième intérêt, Christophe et puis les, mais, mais les deux personnes précédentes l'ont parfaitement décrite, c'est cette... Euh, euh, alors, Indisciplinarité. Et, qui, indi, alors, indisciplinarité, ah, c'est Lucien Suez aussi qui a développé voilà. ça. Voilà. Indiscipliné, donc indisciplinaire. Voilà. Alors, la disciplinarité, euh, et en d'autres termes aussi, l euh, le côté intergénérationnel est intéressant euh, parce que euh, ce qui est également très utile dans nos métiers, euh, Christophe bouno l'a dit, c'est qu'on est tous un petit peu sur des spectres différents la recherche, les collectivités locales, le, le, le gestionnaire de réseau, des universitaires. Eh ben, c'est cette mise en réseau des uns avec les autres parce que c'est vrai si j'ai une question, une interrogation, ben je sais que je peux appeler telle ou telle personne et ça dans le quotidien c'est utile pour, plutôt que de rester encore une fois dans son silo ou sa tour d'ivoire, c'est bien de pouvoir euh, échanger, se nourrir de l'expérience des autres. Et je finis Christophe en vous disant que à chaque fois que nous avons accueilli des stagiaires ou des ou des, thésards, hein, des des gens qui travaillent sous votre contrôle, eh bien, ça a toujours été enrichissant, utile. Et le SDEC reste à votre disposition, à la disposition de vos étudiants pour les accueillir et ou, tout simplement leur donner du grain à moudre dans le cadre de leurs travaux. Merci. Alors la mise en réseau mise en réseau humain, donc des relations, de l'interaction, de la proactivité, au-delà de Twitter, TikTok, Facebook, etc., qui restent dans l'écume des jours, même s'il faut effectivement faire des formes de valorisation des clips en particulier. Alors, je pense que l'on peut, en quelques minutes, pour chacun, revenir sur le second type de question, parce qu'il ne faut pas tomber dans la célébration, c'est pas ici, quels sont d'après vous, certes, les apports, mais les limites, les blocages, et puis surtout... Déjà, je vois que Jordan, déjà, qu'est-ce que vous voyez, sujet émergent, conseil, structuration, ou aller chercher de l'argent, je ne sais pas, complémentaire, donc, puisque monnaie, monnaie, hein, donc non, non. Mais surtout, donc, dans votre expérience, c'était la seconde question, dans votre perspective, de votre point de vue, vous avez des... désormais, vous avez des points de vue différents, des points de vue complémentaires. Hein, donc, et Christophe a connu au moins trois mondes, il connaît trois mondes. Donc, quel est la, quels sont les apports, les limites et les conseils Donc, euh, comment vous voyez euh, ce, ce, ce bilan de la chaire et les ouvertures je vais, dire, en fait, je vais changer un petit peu l'ordre. Je fais exprès, je vais commencer par Christophe B. Après, je vais faire, va faire je crois, euh, Stéphane. Et puis, on va terminer par notre régional absolu de l'étape, même s'il est de l'autre sub, plutôt. Ouais. À Christophe. Alors, donc, les apports et surtout les défis, Tout à fait. mais les deux. Tout à fait. Alors, euh, les, les apports, pour moi, ils ont déjà été cités, mais euh, je vais faut que ça pour quand même les répéter. Clairement, c'est les questions qui, est, qui ont été développées sur les questions de sobriété, sur les questions de traitement de la précarité, identification de la précarité, euh, sur les questions euh, autour de l'analyse socio-économique des de, de prises de décision. Alors, je ne dis pas que vous avez été au bout de tous les sujets, mais, euh, je ne vais pas faire de fréquenterie, mais euh, en tout cas, c'est sûr que vous avez bien avancé et, et je pense que c'est ce, vraiment à ranger de côté des, des apports. Euh, il y a également tout le bagage euh, apporté par la dimension historique, notamment, euh, je... Prendre l'exemple de travaux de Renan Viguier qui ont été présentés, donc c'est là qu'il y a une première relation d'interdisciplinarité puisque vous êtes venu... Renaud Viguier qui est le un des deux secrétaires scientifiques du comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie qui a soutenu une thèse, vous l'avez invité sur ce chauffer en France au XXe siècle. Voilà, donc c'était un exemple Je que j'avais cité, donc voilà c'est parfait. Donc, donc, donc ça, tout ça, ce sont des, des, des apports et je, ma liste n'est pas exhaustive, j'en vais en oublier, je, je compte sur mes voisins pour en rajouter d'autres, peut-être. Mais en tout cas, côté défi, il y en a un qui paraît. J'en vois deux. Outre bon, la commande qu'a passé Jean-Baptiste, premièrement, je, je, deux fois, passé si ça m'intéresse, l'histoire de la prospective. ça, c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas un défi, c'est un, un sujet de recherche. Euh, quand que ça pourrait se transformer en défi si on trouve des oppositions entre, entre approches prospectives. C'est intéressant. Euh, le premier défi que je voyais, c'était la question de, de, du traitement de la transition environnementale en tenant compte des différentes mailles de décision, des mailles géographiques voilà, qui s'interpénètrent. Donc je pense qu'il faut euh, considérer la prise de décision. Si elle existe encore euh, du point de vue onusien international, euh, la dimension, la prise de décision européenne, les directives et les citations, la dimension nationale, la PPE, etc. Et puis, avec l'avènement des les, les, les régions chefs de films de transition énergétique, les euh, dimensions régionales et locales. Euh, la coordination de, tout, de toutes ces. Euh, ce, ce niveau de gouvernance me fait dire qu'on a besoin d'une vision concrète et pas seulement théorique pour avoir des points de gouvernance multiniveaux et polycentriques. Et, euh, et ça, ça me paraît un premier défi. Le deuxième, j'insiste, c'est la question de l'interdisciplinarité. Euh, et en particulier, je voudrais rappeler qu'il y a des initiatives mondiales qui ont été prises sur la question de transition, sur l'efficacité énergétique, sur les carburants. Euh, durables euh, pas les carburants fossiles les carburants durables euh, et malheureusement ces initiatives sont dominées par les sciences naturelles ou les sciences de la Terre alors c'est pas malheureusement une science négative, c'est très bien, il faut le faire mais les sciences sociales sont sous-représentées et euh, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, veiller à ça euh, alors, vous êtes, je sais que je prêche les convaincus mais je pense que pour, pour, pour nous c'est un vrai défi alors, je pense que Reset a une, sa, sa, sa part de responsabilité là-dedans, dans, dans les années à venir. Euh, L'École d'économie de Paris, une petite est prête à ça. Nous ne faisons que ça. Nous, faisons, nous, nous, faisons, euh, nous sommes dans l'interdisciplinarité avec des, des, des laboratoires d'études des, des comportementales euh, extrêmement sophistiquées. J ai, j ai, Christophe, vous le sait. j'ai incité un rapprochement entre la chair. Et, et le comité d'histoire de la Fondation EDF, de l'énergie et d'électricité, pardon, de la Fondation EDF, euh, et PSO. Euh, on, on est parti, c'est pas un travail secret, mais on est parti pour avoir une, un partenariat euh, durable où on va pouvoir alterner, se co-inviter des, des chercheurs pour présenter leur sujet. Donc, euh, donc j'insiste sur cette idée de relancer cette, cette interdisciplinarité. Voilà, je ne prendre plus de temps parce qu'on en a beaucoup. Non, non, parce qu'après, on va. Donc, merci beaucoup. Je reprends juste deux éléments. Le premier élément, dans notre programme de 2023-2024, on a un silo, effectivement, gouvernance. On n'a pas présenté le slide pour que ça ne pas jusqu'à deux heures effectivement. Donc, on a bien pensé. Ça fait partie des, des, des, des ateliers aussi et des demandes de RTO si on retrouve les aspects multiscalaires. Euh, second oui. élément, la fertilisation croisée, j'en profite puisqu'après je cède, je ne parlerai plus ou pratiquement plus. Donc euh, on fait le lien, je fais de la publicité maintenant, le 13 avril prochain à Paris, il y aura beaucoup de monde. À l'espace, on fait une grande... L'équivalent, on a, c'est pas 6 ans, c'est 40 ans. 40 ans de recherche en histoire de l'électricité, de l'énergie auprès d'EDF, donc la fondation EDF, où il y a vraiment... De, de, de très très beaux plateaux avec également de, de la revue internationale. On a même la veille une conférence, on va faire des conférences communes et sur la trajectoire de l'hydraulique en France. Donc on va faire des conférences et des conférences aussi avec l'Arst, puisqu'il y a une conférence à l'Arst le matin sur les paysages de l'énergie, ou sinon il y a formes de fertilisation croisée que l'on retrouve pas seulement à Bordeaux, mais que l'on retrouve aussi à Paris. Donc, cher Stéphane, vous avez la parole. Alors. Euh... Christophe, vous nous interrogez sur les apports et limites donc de la chaire bon, L'apport, il est indéniable est pour nous, en tout cas en tant que collectivité locale, c'est de re savoir, cette chaire a, a su repositionner l'église au centre du village, en d'autres termes, réaffirmer le rôle majeur des réseaux, et, et nous permettre aussi de revenir à des vrais fondamentaux. Vous avez parlé dans vos propos introductifs de la péréquation, Vous aviez Panta aussi, euh, c'est aussi euh, la, la robustesse ou en tout cas la résilience des réseaux face aux aléas climatiques. Euh, on pourrait parler aussi de la continuité de fourniture, Thierry Gibert a été sur le grill euh, tout cet <rire> hiver, ou en tout cas la préparation de l'hiver. C'est quelque chose qu'on avait oublié, on pensait qu'on n'avait plus qu'à appuyer sur un bouton et la lumière arrivait, et puis on était tranquille pour passer ces soirées d'hiver. Bon, on se rend compte que tout ça, la chaire Rissette, nous y fait réfléchir, la place de l'humain au milieu de tout ça, on l'a dit suffisamment tout à l'heure, mais repositionner cette église au centre du village nous paraît intéressant, c'est un des apports de la chaire. La deuxième chose, et c'est un sujet qui, à titre personnel, mais très cher, c'est cette... Solidarité, mais solidarité, j'y crois pas trop, davantage complémentarité des territoires, euh, complémentarité des territoires urbains, ruraux, ruraux, urbains. J'ai tendance même à mettre les territoires ruraux en, en tête de gondole, je l'affirme haut et fort, euh, tout simplement parce que le disait aussi dans ses propos introductifs, le grenier à molécules et à électrons se trouve davantage dans la ruralité que dans l'urbain. Je vois mal un méthaniseur et des éoliennes, place des Quinconces à Bordeaux, même si l'espace serait suffisant. Donc, pour ça, nous, c'est important, cette complémentarité des territoires. Et c'est vrai qu'au syndicat, comme dans la chaire ICEP, parce que j'ai vu certains de vos étudiants travailler sur le sujet, et ça a été avec grand plaisir. Alors pourquoi on la met en avant il y, a, il y a une raison très simple, et il y a un sociologue, politologue qui en parle à travers un de ses derniers bouquins, c'est Jérôme Fourquet dans l'archipélisation de la France. L'archipel français, c'est un de ses ouvrages. Nous on pense au syndicat, quand on discute avec le président Panta, et puis on a échangé, il se trouve, avec Jérôme Fourquet, c'est que dans notre pays, la droite, la gauche, vous voyez que ça n'existe plus trop, ou on ne sait plus trop qui est la droite, qui est la gauche, qu'est-ce quel, qu qu'elle pense. La religion, c'est vrai qu'elle a tendance à, à s'étioler, hein, peut-être parce qu'on est, je le disais tout à l'heure, dans l'instantanéité, etc. Donc, il n'y a plus vraiment de ciment. Le ciment religieux n'existe plus, le ciment politique, le ciment militaire, j'ai fait partie des dernières générations, en tout cas à faire leur service militaire. Donc, on se dit, finalement, est-ce que l'énergie la transition énergétique ne pourrait pas être ce fameux ciment hein, qui, qui finalement éviterait cette fracture territoriale, cette fracture même sociale entre les urbains et les ruraux. Et euh, je crois pouvoir dire que la chair y travaille, euh, y réfléchit euh, à travers les échanges. Donc euh, ça, ce sont les apports. Euh, vous avez parlé euh, peut-être non pas de commandes, mais enfin je m'y risque un peu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est... Euh, Churchill disait « Celui qui oublie l'histoire est appelé à la revivre ». Et euh, on se rend compte aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui vise à euh, la renationalisation du groupe EDF. Euh, précédemment, il y avait, on a parlé de la loi de 1906, mais il y avait la loi de 1946 hein, qui portait nationalisation d'EDF. Et c'est amusant de voir que l'histoire se répète. Pareil, le nucléaire, on l'a fait fabriquer, construit en France dans les années 70. On avait tendance à l'abandonner dans les années 2010. Et puis là, on se rend compte depuis quelques mois que finalement, reconstruire du nucléaire, ça peut être une voie salutaire pour notre pays, sans pour autant négliger les énergies renouvelables. Bref, maintenir ce mix énergétique qui fait la, la force et peut-être la fierté de la France. Donc, Peut-être un travail autour de, de, de, de, de, ce, de cette histoire électrique qui revit, qui rebondit, qui se relance. Il y a un vrai reset de l'histoire électrique française et ça me paraît peut-être intéressant de, de, de travailler là-dessus. Quant aux limites de la chair, je, on, peut, on, on peut en parler ben, Les limites, c'est peut-être une première limite que j'y verrai, c'est qu'elle a un impact essentiellement euh, régional ou que régional et, et presque très centré, peut-être par le lien qui vous unissait à tous les deux, sur euh, l'Aquitaine Nord. Il faudrait, si je peux me permettre, Christophe, peut-être avoir euh, euh, embrassé à minima le territoire Nouvelle-Aquitaine et peut-être en créant des, des jumelages euh, avec d'autres chaires nationales, voire... Européenne. Ou, voilà, européenne ou internationale parce que euh, le réseau électrique français il a sa particularité mais déjà si on voit nos amis allemands c'est encore bien autre chose on parle quasiment pas de péréquation il y a une multitude de, de distributeurs enfin c'est pas du tout la même chose que, que dans notre pays euh, donc ce serait peut-être intéressant de créer ces jumelages de chair euh, je trouve que c'est un joli défi à se lancer le, le deuxième défi que je verrai pour la chaire 7 c'est, euh, on a beaucoup parlé d'intergénération entre nous, mais aussi euh, l'interdisciplinarité, on, on l'a dit, mais cette interdisciplinarité dans le sens de l'énergie. Euh, la chaire 7 est très tournée sur l'électricité de par les, les mécènes fondateurs, mais euh, peut-être que le gaz, et ce serait un moyen peut-être de trouver aussi des subsides, hein, l'industrie gazière a quelques moyens, euh, Peut-être euh, se tourner vers euh, GRDF, euh, NG mais encore Régas, le local de l'État. J'ai vu qu'il était, il me semble. Non, c'était pas un colloque. Ouais, sur un colloque, je l'ai vu tout à l'heure. Il y avait une thèse de chiffres qui est un peu mal tournée, mais pas à cause de Régas, mm -hmm. plutôt de, du doctorat. Voilà, donc euh, aller un peu vers ces, cette, euh, cette euh, interdisciplinarité me paraît deux axes intéressants. Voilà. Alors, merci. Euh, merci beaucoup. Je me permets quatre commentaires rapides. Le premier élément, vous avez parfaitement raison sur la dimension de coopération inter -chair. On a déjà à l'échelle aussi de RTE, qui est notre bravo. Merci beaucoup à notre mécène. J'avais déjà participé à des travaux avec la chaire Énergie et Paysage de euh, l'École du Paysage donc de Versailles. Il y a déjà des travaux qui sont engagés dans ce canal. Il y a d'autres réseaux aussi de chaire. Il y a l'échelle internationale. Second élément... Parce que c'est à moi de faire l'autocritique. Ce qui nous manque dans l'interdisciplinarité, on a eu la chance d'avoir Camille Romary ou d'avoir aussi Anne-Charlotte Dion. Euh, la question de la quantification de la statistique, certes, on est des historiens économistes, mais la cartographie, l'utilisation des bases de données, etc., on en avait parlé. Donc, effectivement, ça, ça fait partie des marches de progression. Les liens avec les économistes, mais les économistes de l'énergie, qui font des denrées relativement euh, difficiles à trouver, identifier. Et le troisième élément, euh, c'est très bien pour tous les étudiants de master Jérôme Fourquet, absolument. Donc je rappelle que le, le dernier ouvrage qui a déjà plus d'un an est encore mieux. La France au fond des yeux, avec mmh. dix pages qui sont un bijou sur la Gironde. Les dix pages sur la Gironde sont un bijou absolu. Donc, je me permets de recommander les éléments de lecture. Donc nous revenons justement pour la dimension régionale, interrégionale et sociologique. Thierry, ça me fait plaisir, on terminera là-dessus, alors on, on prendra quelques questions quand même, hein. quelques questions, voilà, donc à Thierry. Oui, donc euh, apport, limites et les nouveaux thèmes qu'on pourrait peut-être explorer, enfin que la chaîne elle pourrait explorer dans les, dans les mois et les années qui viennent. Euh, ça a été évoqué un peu par Jordan, mais moi je voudrais qu'elle me revenir, effectivement, quand je euh, prends la décision de lancer une chaîne, de la financer, évidemment je le fais... Bénéfice des D10, de, de, de, de, de, de l'entreprise qui finance, je le fais aussi un peu à titre personnel euh, pour alimenter les réflexions dans, un, dans une période où il fallait peut-être encore une fois ouvrir les chakras, comme on dit, en tout cas faire un pas de côté et, et, et prendre en compte d'autres points de vue. Mais quand il ne faut pas oublier qu'une chaire, c'est quand fait d'abord pour le bénéfice des étudiants. Oui. Et euh, oui. d'où. Euh, voilà, hein. C'est enfin, un con, que ce soit toi qui le souligne, j'ai honte, je le cache. <rire> en tout cas, c'est comme ça qu'on a mis le film. Excuse-moi, je me permets là, parce que je jubile, que tu ailles nous dire à notre excellent président, Lionel Larré, qui comprend ce qu'est une entreprise, et clé, c'est bon. Je ne me le connais pas, donc ah, oh <rire> Pas encore. <rire> parce que je suis presque en local, je ne me considère en local, oui. parce que... J'habite toujours dans la métropole bordelaise, même si mon lieu de travail reste 2 toujours par semaine, à Paris. Donc le restant, c'est chez moi, télétravail. Euh, voilà, donc ce qu'elle fait pour les bénéfices Là. des étudiants, il faut qu'il plus à perdre de vue. Et donc il faut à la fois euh, ces, ces, ces actions de, de, de, de, de recherche, ce combinatoire recherche-action, à laquelle je tenais me te beaucoup, parce que recherche très bien, action, très bien, mais c'est les deux. Il faut vraiment que, en tant qu'étudiant, vous soyez immergé dans des réalités de terrain, avec des collectivités locales, avec les syndicats d'électricité, avec des entreprises, avec des associations citoyennes, ainsi de suite, et que vous ne soyez pas enfermé dans un donjon universitaire, si je dois m'exprimer ainsi. Et donc ça, il faut que ça continue. Et donc, et quand on a conscience de ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça crée quelques limites également hein, en termes, de, en termes de, de, de, de finalité de la chair. Alors après, sur les, sur les thèmes nouveaux, je crois qu'évidemment, euh, euh, tout évolue, y compris dans le système énergétique, mais il y a quand même un virage très important, qui est un virage historique, hein, c'est que le système électrique, d'une certaine façon, il était toujours très directif du des de, de grosses centrales de production vers le terrain hein, avec des flux qui allaient donc de ces grosses centrales vers le terrain ça, ça a changé évidemment hein, la production nucléaire, elle est très décentralisée 500, 600, 700, bientôt un million taux, parce que c'est une question d'année donc ça va aller très vite, plus d'un million de sites de production d'énergie renouvelable photovoltaïque, éolien et puis ce qui a changé fondamentalement aussi, ce qui est en train de changer fondamentalement c'est que ces moyens de production fonctionnaient pour être adaptés à une consommation nous consommions, et quand ça consommait beaucoup, eh bien, il y avait des moyens de production qui se mettaient en service. Un barrage, il faut à peu près une dizaine de minutes pour qu'il produise, une centrale au gaz à peu près une demi-heure, une centrale nucléaire quelques heures. Et donc, il y des gens qui scrutaient en permanence nos comportements en tant que consommateurs pour adapter les moyens de production. Maintenant, tout ça, ça va changer parce que... Quand on aura 500, 600, 1000, millions de sites photovoltaïques raccordés sur le réseau, ça va produire grosso modo entre 10h du matin et 16h l'après-midi avec une pointe entre 11h et 13h. ça, c'est la nature. Hein. Et donc, il va falloir faire un peu le contraire. Il va falloir que les consommateurs français adaptent leurs usages, leurs habitudes à cette pointe de production. Je me permets de faire... La publicité pour un site RTE hein, euh, Internet qui s'appelle euh, comme je regarde tous les jours j'ai même oublié son nom euh, qui s'appelle Economics. Voilà, il est là. Hein, euh, je vous incite à aller le mettre sur votre smartphone, je fais un peu la publicité pour le collègue de RTE. Et, Ça, une première, pardon, que... Non, non, moi je suis, tu sais, je ne suis pas un, un, un, un matière d'énergie, je ne suis pas agnostique. <rire> Je travaille quotidiennement avec les collègues de RTE pour passer l'hiver. Hein. Donc il n'y a pas de, de, de, de, de problème à ce niveau-là, évidemment. Et donc je vous invite à aller voir ces, ces sites Economics où vous voyez la production d'énergie en France par heure avec les productions de CO2 correspondantes. Et vous verrez que si on veut bénéficier de l'énergie photovoltaïque, ben, il faut consommer entre 10 heures et 16 heures pour consommer. Et donc ça, ça change fondamentalement. Euh, des choses, et ça veut dire que euh, si on veut réussir la transition énergétique, il va falloir que tous individuellement, qu'on soit des particuliers, des entreprises, des collectivités locales, on adapte un petit peu nos modes de fonctionnement à travers, vis-à-vis -vis de, euh, de la production d'énergie renouvelable, pas que mais aussi des énergies renouvelables, et, et, et ça, on voit bien qu'on va agir sur le comportement. Ce n'est pas technique. Ce n'est pas de la technologie, c'est pas de Alors évidemment il y aura des outils qui vont pouvoir vous aider de faire ça et ainsi de suite. Hein. Mais la base c'est vraiment, on est dans une base sociologique, comportementale. Donc là je pense que vous avez un champ à explorer, incroyable. Je voyais les photos euh, de la Dordogne hein, qui nous rappelait un petit peu ce qui s'est passé au moment de l'électrification avec le rappel très pertinent de Jordan de dire, voilà, cette électrification, évidemment, il y avait le compteur bleu, évidemment, il y avait les réseaux, il y avait tout ça, mais c'est au-delà de la technologie, ça a changé euh, la vie des gens et ça a changé même, euh, je dirais, euh, le rôle de, de la femme dans son foyer, ainsi de suite. Donc, ça, ça, il y a quand même des changements très profonds. Et donc, il va y avoir des nouveaux usages de l'électricité. Hein, le véhicule, On cite le véhicule électrique, mais je pourrais citer évidemment bien d'autres, puisque euh, la transition euh, écologique, c'est quand même l'électrification des usages avec la production d'électricité décarbonée. Énergie renouvelable le mixte français est remarquable à cet égard. Hein, le, le mixte énergie renouvelable plus nucléaire. Euh, Et donc, euh, ces nouveaux usages, il va, évidemment, ça va changer la vie de chacun d'entre nous et il faudra garder à l'esprit encore une fois que ça devra être calé sur, la production, sur ce fond de mix et sur la production d'énergie donc là je pense qu'il y a un champ de recherche et de compréhension des choses qui à mon avis s'ouvre devant vous et puis la solidarité territoriale ça a été dit voilà on voit apparaître ça et là des, des, des, des tentations autarciques que je ne partage absolument pas il n'y a pas de raison, hein, enfin, pas pour, pour dans mon avis, mais et, et cette solidarité, elle sera à tous les niveaux, hein, entre voisins, hein, de consommation, elle, elle sera entre quartiers, entre villes et campagnes, elle sera entre pays, et elle devra aussi, vraisemblablement, euh, prendre corps à une échelle continentale. On voit ce qui se passe en Europe de l'Est, a eu un impact sur l'Europe de l'Ouest hein, en matière énergétique l'effet le, le, le, papillon, hein, ce qui se passe autour de la planète et ça pas ça existe, c'est une réalité. Et donc là aussi, il y a un champ, je pense, de, de, de réflexion qui est très important. Et, et ça, c'est pas le choc technologique. Encore une fois, hein, c'est après, c'est ça, ça a un impact sur la consommation. La sobriété. Pour haut tout à l'heure, voilà, je, je travaille depuis maintenant un an euh, sur le, le pilote opérationnel du projet. Euh, qui a mis en place une pour passer les hivers et essayer d'éviter les coupures. Je travaille quotidiennement avec mon homologue de, de RTE qui a un projet similaire. Hein. Euh, et, et bon, je, je pourrais en discuter plus tard avec certains d'entre vous, mais l'un le, le, des aspects fondamentaux de ce projet-là, c'est quand même le comportement et euh, ce que j'appelle moi le volontariat vertueux, pour engager des actions de sobriété, une démarche citoyenne. Alors, bien sûr, il y a des démarches liées au marché et au prix de l'électricité. Vu le prix de l'électricité, on a vu que les consommations ont baissé. Mais si les consommations ont baissé, je rappelle que s'il n'y a pas eu de coupure en cet hiver, c'est grâce à chacun d'entre nous et à la baisse des consommations de l'ordre de 8 à 9 vers, les, vers le 12, le lundi 12 décembre, si ma mémoire est bonne, il n'y aurait pas eu cette baisse de consommation-là en France. On aurait été un très, très grand difficile. Euh, bien sûr, les prix, donc un marché, avec des incitations financières, euh, des, des, hein, mais aussi euh, cette démarche de sobriété, de, de, de, de, de démarche citoyenne, hein, ce volontariat vertueux, puisque derrière il n'y a pas de prime, il n'y a tout ça, et qui nous a permis d'éviter la troisième sphère d'action, qui est celui d une, d une, d une, des décisions un peu étatiques, hein, de régulation étatique, où là on coupe, où on fait des baisses de tension. Et c'est ce mixte, hein, cette complémentarité entre les actions du marché et ce euh, volontariat vertueux qui a permis de, de progresser, de ne pas avoir de coupure et de réduire aussi nos consommations et donc la production de CO2. Merci beaucoup. Euh, deux remarques qui me semblent importantes. L'évolution du mix énergétique, ça doit être effectivement étudié sur la moyenne et la longue durée. C'est d'ailleurs la thématique centrale Publicité comme Christophe Bonnery pour la semaine prochaine, 40 ans de recherche en histoire et sociologie de l'énergie, la trajectoire contrarie du nucléaire. Et on oublie toujours l'hydraulique. Qu'est-ce que nous serions sans les 12% d'hydraulique Et la question du réchauffement climatique, de l'eau, etc. Dès et la question des centrales nucléaires, ce n'est pas un sujet finesse. Et puis, second élément, les changements avec RTE nous avons le retour de Michel Derdevet, mais Michel Derdevé que j'ai connu j'ai commencé à travailler dès 2000, 2000 avec RTE au début jusqu'en 2008-2009 c'était toujours les campagnes de communication sur les records la courbe, on voyait la courbe de consommation la courbe de charge, la force loi le dou de doublement décennal de la consommation et, et on peut identifier que c'est entre 2008 et 2010 que RTE a commencé à communiquer sur les baisses sur le sur, sur le fait que l'on arrêtait, que l'on diminuait, que l'on stabilisait donc la consommation. Donc on a un changement effectivement de paradigme, qu'on voit clairement daté, qui est antérieur effectivement à, ce dernier, à ces derniers événements. Donc en tout cas, bravo, je pense que je vais peut-être vous frustrer, mais est-ce qu'il est plus important que les prochains débats, j'ai un arbitrage, nous avons un arbitrage, est-ce qu'il est plus important que les prochains débats se passent convenablement de quatre intervenants, que l'on consacre du temps, donc de oui, est-ce qu'il est plus important que vous ayez quand même du temps pour le buffet, pour discuter, pour déguster Il semble que oui. Donc, je vais être juste vous frustré pour les questions. On n'a pas de temps pour les questions, parce qu'il faut faire une pause au pipi. y euh, ait une question qui brûle véritablement donc les langues, etc. Qu'il y ait une protestation, qu'il y ait une prise en otage, des gens de rouge ou bleu ou blanc. Non. Donc, bravo, bravo. Merci beaucoup.